Bonjour à toutes et à tous, que ce soit sur PlayStation, Xbox, Nintendo ou encore PC, que sais-je, peu de personnes n'ont pas goûté au plaisir du gaming. Les jeux vidéo, c'est sympa, c'est divertissant, mais c'est aussi un bon moyen de développer ses fonctions cognitives, son imagination ou encore sa culture. Que ce soit dans un univers imaginaire ou inspiré de faits réel, il y en a pour tous les goûts. Dans ce format, nous allons donc parler de jeux vidéo et les comparer à la réalité, tout en restant bien évidemment dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique. Et nous allons tout de suite commencer par un jeu appelé No Man's Sky. No Man's Sky est un jeu vidéo développé et édité par Hello Games et est sorti en août 2016. Il est toujours en cours de développement et c'est un jeu de type bac à sable, c'est-à-dire qu'il fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur, avec ou sans objectifs prédéfinis. A savoir que cet épisode sort avant une grosse mise à jour prévue pour l'été 2019. Dans ce jeu vous incarnez un personnage, un pilote de vaisseau plus exactement, se déplaçant de système planétaire en système planétaire, en ayant pour but, si vous le voulez, d'arriver au centre de la galaxie. Au cours de votre voyage, vous seront proposés des missions de transport de marchandises, d'exploration ou encore même de chasseurs de primes. No Man's Sky est donc un jeu à monde ouvert basé sur l'exploration. Vous pourrez aussi créer votre propre base, posséder votre propre cargo ou encore améliorer et piloter différents vaisseaux. Les planètes sont créées aléatoirement. Techniquement parlant, chaque planète est liée à un chiffre aléatoire qui va tout définir de la plus petite pierre aux différentes créatures. Malgré l'immensité de la chose, il n'y a aucun temps de chargement pour explorer les planètes. L'algorithme, basé sur un système 64 bits, permet de générer plus de 18 trillions de planètes. En découvrant une planète par seconde, il faudrait donc 585 milliards d'années pour toutes les trouver. Il y a donc de quoi faire. Attention, il faut me garder à l'esprit que No Man's Sky n'a pas pour but de représenter notre univers, mais bien son propre univers. Beaucoup de choses sont différentes, comme les unités ou encore la table des éléments. En revanche, pour ce qui est de la physique, s'il y a des erreurs, ben, c'est un peu plus frustrant. Parce que, ben, on est sûr de certains trucs quand même. Bref, maintenant comparons tout cela à la réalité, enfin, à tout ce qu'on pense avoir de l'univers qui nous entoure. Trois points vont nous intéresser tout particulièrement. Les systèmes planétaires, les formes de vie intelligente et la façon de voyager. Commençons tout de suite par les planètes. Pour commencer, les systèmes planétaires présents dans No Man's Sky sont bien différents les uns des autres. Nous en trouvons de différents types et tous composés d'une étoile, dont les tailles et les caractéristiques peuvent varier aussi. Il y a d'ailleurs des systèmes avec une ou plusieurs planètes, et même des systèmes sans planètes. Par contre, vous ne trouverez pas de planètes sans étoiles, et pas de naines brunes non plus. Les naines brunes, qui sont aussi appelées étoiles ratées, sont des objets célestes considérés trop massifs pour être une planète, mais pas assez pour que les températures internes permettent les réactions thermonucléaires propres aux étoiles. A savoir qu'on estime qu'il en existe environ 100 milliards seulement dans notre galaxie. Dans la carte galactique de No Man's Sky, nous pouvons trouver des informations sur les systèmes planétaires, qui sont eux principalement définis par le type d'étoile. Il existe 6 types d'étoiles dans No Man's Sky, alors que dans la réalité, il en existe 13 qui sont classés en fonction de leur température et leur luminosité. Dans le jeu, à côté du nom du système, sont indiquées les particularités de l'étoile. La première lettre désigne le type d'étoile, et le chiffre à côté correspond à la température de l'étoile en question. Plus le chiffre est élevé, et plus l'étoile sera chaude. Et la dernière lettre correspond à la spécificité que peut avoir l'étoile, ce qui influence principalement le visuel une fois dans le système. Il est à noter que pour la dernière lettre, les spécificités utilisées sont des spécificités réelles, existantes dans notre propre univers. Nous pouvons par exemple trouver la présence de raies d'émission, de présence de raies métalliques ou encore de spectres variables. Vous pouvez toujours essayer d'atteindre l'étoile d'un système, mais il va vous falloir énormément de ressources et aussi beaucoup de temps devant vous. Bref, je me suis renseigné, encore personne n'a réussi à se rapprocher suffisamment pour voir s'il y avait plus de détails que ça. Oui bon, et de toute façon, se rapprocher d'une étoile, c'est pas forcément une bonne idée, hein à part si vous voulez mourir, bien sûr. Pour rappel, la température à la surface de notre Soleil atteint quand même les 6000 degrés. Mais pour arriver à la surface, il faudra déjà arriver à traverser la couronne solaire, dont la température atteint quasiment 2 millions de degrés. Bref, c'est chaud, quoi. Rentrons maintenant dans ce système pour voir ces planètes de plus près. Déjà, avant même d'y entrer et après renseignement, et c'était d'ailleurs un des arguments de vente du jeu avant sa sortie, nous savons que nous pouvons nous poser sur toutes les planètes. Donc déjà, première différence avec la réalité, il ne devrait y avoir aucune planète gazeuse, que des planètes telluriques. Et en effet, les systèmes planétaires ne sont composés que de planètes telluriques, aucune planète gazeuse. Car il est en effet possible de se poser sur n'importe quelle planète que vous voyez. A savoir qu'une planète gazeuse comme Jupiter n'est composée que de gaz et ou de liquide. Il serait peut-être possible de se poser sur le noyau de la planète si celui-ci était solide, mais faudrait-il déjà survivre à son atmosphère. Bref, ici pas de problème puisqu'on ne rencontre aucune planète gazeuse. Pour ma part, d'un point de vue physique, je trouve les planètes très proches les unes des autres. Un peu trop proches, même. En tout cas, au vu de leur taille, si les lois de la gravité étaient respectées, je pense qu'elles influenceraient toutes les unes sur les autres. Par exemple, Jupiter, qui est la planète la plus grosse du système solaire, a un satellite naturel qui orbite à plus de 28 millions de kilomètres. Et ce satellite, appelé S2003J2, possède un diamètre moyen de 2 km. Vous imaginez la force d'attraction Alors oui, quand je vois ça, j'ai un peu les boules quand même. Après bien sûr, les concepteurs n'ont pas respecté certaines règles pour des questions de confort. À l'approche d'une planète, nous pouvons recevoir des données. Et ici, il y en a 4 qui nous intéressent pour cette vidéo. A savoir son biome, sa météo et son climat, ses ressources, ainsi que la densité de sa faune et sa flore. Commençons par son biome. Avant d'en parler, il faut tout d'abord savoir ce qu'est un biome. Wikipédia nous en donne cette définition. Le biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'un air biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées. Le biome est fondamentalement caractérisé par son climat, en particulier température et précipitation. On distingue deux grands types de biomes, les biomes terrestres et les biomes aquatiques. Sur Terre, il y a 14 biomes terrestres différents et quasiment autant pour les biomes aquatiques. Grosse différence avec No Man's Sky puisque dans celui-ci, il n'existe qu'un total de 9 biomes luxuriant, mort, aride, calciné, gelé, toxique, irradié, exotique et méga-exotique. Il n'y a qu'un seul biome par planète. Ce serait donc des planètes avec un écosystème unique. Peu importe où vous vous baladerez sur une planète, les paysages se le ressembleront donc tous la plupart du temps. Attention qu'il y ait 9 biomes différents ne veut pas dire qu'il y ait 9 types de paysages différents. Hein. Nous pouvons imaginer que ces 9 biomes regroupent en réalité chacun plusieurs biomes. Bon d'accord, peut-être pas pour celui appelé mort. Mais dans celui appelé méga-exotique, on peut imaginer qu'il y a plusieurs biomes réunis. D'ailleurs, sur une planète au climat et au biome supposé être inexistant, donc censé être sans atmosphère, j'ai pu remarquer des nuages et nous pouvons aussi constater que le bouclier thermique de notre vaisseau s'échauffe à l'approche de la planète. Cela est censé être dû à la chaleur générée par les frottements durant son freinage et son entrée dans l'atmosphère. Or, cette planète ne possède pas d'atmosphère, donc il n'y a aucun frottement durant son entrée dans celle-ci. Ce qui veut dire que le freinage doit être effectué par le pilote. Seulement par le pilote. Bref, on continue. Chaque planète a son propre climat. Et le climat étant lié au biome, vous pouvez imaginer que sur les planètes, s'il n'y a qu'un seul biome, il n'y a qu'un seul climat. Attention, il ne faut pas confondre climat et météo. Hein. Et Il y a dans le jeu trois différents types de climat. Stable, tempête occasionnelle ou extrême. Comparé à la réalité, cela reste aussi très simplifié, puisque sur Terre, il y en a au moins 10 différents. La météo est liée au biome et au climat. Là en revanche, même s'il n'y a du coup qu'un seul effet météorologique par planète, il y en a en revanche une diversité folle dans l'ensemble du jeu. Quasiment 300 en fait. Des cyclones corrosifs aux tempêtes alcalines, en passant par les plus toxiques, bref, ils se sont fait plaisir. Bah oui, qu'on sait qu'il peut du méthane sur Titan, après, euh, on peut s'imaginer plein de trucs. La faune et la flore restent, quant à elle, la même sur une planète sans trop de variantes. Cela dit, on appréciera les différentes formes de vie animale, très diverses et capables de survivre à des climats très hostiles. Et quelques planètes aux paysages très très particuliers. Bien que les noms changent de planète en planète, que ce soit pour les animaux ou la végétation, les espèces auront tendance à se ressembler un peu la plupart du temps. Et c'est pareil pour ce qui est des ressources récupérables. En revanche, on trouvera certaines ressources seulement sur certaines planètes et pas d'autres, ce qui paraît finalement logique. Attaquons-nous maintenant aux formes de vie intelligentes. Alors malheureusement, dans ce niveau-là, on n'est pas au niveau de Men in Black ou de Star Wars où on peut voir des formes de vie intelligentes, de formes diverses et variées. Seulement quatre formes de vie intelligente et comme par hasard, elles ont toutes deux bras et deux jambes. Nous pourrions très bien imaginer des êtres de formes différentes avec aussi des moyens de communication différents. Pourquoi forcément euh, une bouche, deux yeux, deux bras, deux jambes Bref, c'est dommage. Ah oui, petit détail aussi, ils ont peut-être deux jambes, mais vous ne les verrez jamais se déplacer. Ce qui donne peut-être des lieux remplis de vie, mais pas animés pour autant contrairement aux espèces animales présentes sur les planètes, qui seront parfois même dangereuses pour votre santé. En revanche, les langues sont toutes différentes, et ça, c'est déjà pas mal. Et il vous faudra jouer un sacré moment avant de parler couramment une langue. Les systèmes linguistiques cependant restent simples, car les mots sont juste remplacés par d'autres. Il suffit donc de l'apprendre pour le comprendre à chaque fois dans une phrase. À mon grand regret, donc pas grand chose à dire sur les formes de vie intelligente. Allez, maintenant on attaque les moyens de déplacement. Il existe dans No Man's Sky plusieurs façons de se déplacer, que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans l'espace. Vous acquérez au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu plusieurs véhicules vous permettant de vous déplacer sur la terre ferme et dans l'eau. Votre combinaison vous permettant de faire les deux sans problème au commencement. La combinaison est équipée d'un jetpack qui vous permettra de vous déplacer plus vite ou encore d'accéder à des endroits difficiles d'accès plus facilement. Là où le jeu est bien fait c'est que vous sentirez que vos sauts seront plus ou moins rapides selon la planète sur laquelle vous vous trouvez. Dommage que cette sensation de facilité ou de difficulté à se déplacer sur les planètes à cause de la pesanteur ne soit pas plus présente dans les jeux sur les autres planètes. Par exemple, sur la Lune, la gravité étant plus faible, il est plus aisé de se déplacer ou de sauter. En revanche, sur une planète comme Jupiter, la force de gravitation est si forte qu'elle vous écrasera sans vous permettre de bouger. Bon allez, on va dire que c'est grâce à la combinaison. Hein. Il y a deux façons de voyager de planète en planète ou de système planétaire en système planétaire. Les vaisseaux ou la téléportation. Bon, nous n'allons pas parler de la téléportation, car actuellement, bah, on sait pas faire. Sera-t-on le faire un jour On ne sait pas. Parlons donc des vaisseaux. Il en existe de tout type. Des vaisseaux spécialement conçus pour voyager, d'autres pour le transport, ou encore d'autres pour le combat spatial. Il existe même des cargos, mais ça, on ne les pilote pas, on les commande, et c'est déjà pas mal. On peut voir dans la cabine de ces vaisseaux plusieurs écrans. Sur ces écrans sont indiqués le nom du vaisseau, le type de canon utilisé, une carte du système planétaire holographique et ici notre indicateur de vitesse et d'énergie. Mais moi c'est celui-là qui m'intéresse tout particulièrement. L'unité de vitesse utilisée dans le jeu est U par seconde. Alors à quoi correspond-elle Aucune indication n'est fournie. On suppose souvent très facilement que le U correspond aux distances et le S au temps, et même aux secondes. Après plusieurs essais et calculs, on peut aisément penser que les U correspondent aux mètres. Cependant, on constate aussi que les distances entre nous et les planètes ont une unité appelée Ks. Le radar nous indique la planète la plus proche, ainsi que la distance restante à parcourir pour l'atteindre. Et le U se transforme en Ks à une certaine distance de la planète. Alors j'ai tenté de savoir à combien correspond un Ks en U. Eh bien, 1000 Ks égale 1 million de U, ce qui veut dire que ce sont des kilomètres, tout simplement. U pour mètre donc et Ks pour kilomètres. L'hyperpropulseur de votre vaisseau vous permettra de vous rendre dans un autre système solaire plus rapidement. Alors, vitesse-lumière ou pas Calculons ça. Déjà, il faut vérifier qu'il y ait bien une correspondance entre les temps de voyage et les distances entre les systèmes. Testons ça avec trois systèmes au hasard. Pour 36 années de lumière. 21 secondes. Pour 33 années-lumière. 18 secondes. Et pour 43 années-lumière. 15 secondes. Bon ben déjà, c'est mort. Il n'y a pas de correspondance. Dommage. Bon allez, pour tester, on va prendre la valeur moyenne des deux premiers tests. Ce qui veut dire du coup que le vaisseau parcourt presque deux années-lumière en une seconde. Oula. La vitesse-lumière est à, à peu près de 300 millions de mètres par seconde, on fait le calcul. Ouais. Et bien le vaisseau va 56 millions de fois plus vite que la vitesse de la lumière. Bon ok, je vais laisser tomber les vitesses. Hein. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là parce qu'il y a déjà pas mal de choses à retenir. Alors bien sûr, vous m'en excuserez, je n'ai pas tout passé en revue, car je n'ai pas fini de jouer l'histoire et je n'ai donc pas tout découvert. De plus, comme je l'ai dit en introduction, cet épisode a été tourné avec une grosse mise à jour du jeu prévue au cours de l'été 2019. Qui sait, cela fera peut-être l'objet d'un autre épisode sur ce jeu. Alors il y a bien sûr des sujets que je n'ai pas évoqués tout simplement parce que je n'ai pas cette connaissance dessus ou je n'ai pas trouvé cette source. Mais de votre côté, bien sûr, n'hésitez pas à apporter des détails, des précisions dans les commentaires, faites-vous plaisir dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. N'oubliez pas que le like et le partage, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me soutenir autrement, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao.